Nous allons maintenant passer à la période des questions. Le leader, le chef plutôt de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Au cours des derniers jours, plusieurs ontariens, et ontariens nous ont décrit pour partager leurs histoires concernant le rôle des travailleurs de l'éducation au sein de nos écoles. Ils sont préoccupés. Malgré les efforts du gouvernement visant à mettre, à, à mettre en situation de famine notre système, l'éducation est protégée grâce au travail acharné des travailleurs de l'éducation et aux enseignants et enseignantes. Au final, c'est les enfants qui en paieront le prix si le Premier ministre et le ministre ne vont pas se rasseoir à la table de négociation. Est-ce que le gouvernement va s'engager à abroger le projet de loi 124 et négocier de bonne foi aujourd'hui Que les députés regagnent leur siège. Réponse le Premier ministre. Mais Monsieur le Président, c'est exactement la raison pour laquelle on veut les maintenir en classe. Nous ferons notre possible pour garder les élèves en classe où ils doivent être. Nous voulons que les parents sachent que nous faisons notre possible pour nous assurer à ce que leurs enfants ne manquent pas une seule journée de classe. Nous sommes à la table de négociation et proposons une entente juste, très juste d'ailleurs, la meilleure proposée au pays. Mais les syndicats refusent de ne pas aller en grève. Refusent plutôt de ne pas aller en grève. Nous devons, nous avons entendu les histoires des parents. Il n'y a jamais eu de problème en quatre ans et demi. Nous recevons des courriels des parents demandant à faire en sorte à ce que leurs enfants restent en classe. Nous savons à quel point la pandémie a eu des répercussions sur nos enfants, mais nous avons besoin que le CSCFP CS... C... retire son mandat de grève. Nos enfants ne doivent pas manquer un jour de classe. Merci. Merci. Complémentaire. Député de Toronto Centre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Jenny, une parent de ma circonscription, m'a écrit Je suis un parent et je dépends de ces éducateurs qui sont excellents. Mon fils doit être supervisé lorsqu'il mange pour ne pas qu'il s'étouffe. On doit lui donner des médicaments. Mais mon enfant doit toujours apprendre. Ce gouvernement a donné. 88% des fonds qui ont été levés au mois de juin dernier. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre et le gouvernement sera prêts à offrir l'augmentation dont les travailleurs de l'éducation plutôt méritent d'avoir Réponse du Premier ministre. Par votre entremise, Monsieur le ministre, laissez-moi être clair. Nous allons toujours soutenir nos travailleurs en première, de première ligne. C'est simple, c'est clair. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le SFP continue de faire des menaces de clôture des salles de classe. Ils, ne, ils veulent toujours partir en grève. en grève. Nous avons proposé une offre très généreuse avec des plans de retraite et d'avantages sociaux les plus généreux proposés au pays, incluant 131 jours de congés payés. Des les écoles fermeront si le SCFP décide d'aller en grève, mais nous allons nous assurer à ce que cela ne se produise pas. Nous voulons nous assurer à ce que nos enfants restent en classe. C'est pour cela que nous investissons plus de 26,6 milliards de dollars dans l'éducation publique. C'est une première dans l'histoire de notre province. Merci, merci. Rappel à l'ordre pour l'opposition officielle. Complémentaire, député de Toronto Centre. Leurs arguments ne sont pas pertinents. Concernant les travailleurs de l'éducation, ils ne peuvent pas se nourrir. Ils dépendent des banques alimentaires. Laissez-moi partager une autre histoire avec vous. Carrie, une autre enseignante, a déclaré à mon bureau. Une dame avait devait rester avec une petite fille dans son laboratoire en attendant que son grand-père arrive. Elle ne pouvait pas laisser cette fille seule car elle avait peur, elle était stressée. Karim a dit, j'ai regardé d'autres éducateurs évacuer les, les salles de classe pendant que l'aide d'enseignants aidait une amie qui avait un, un épisode traumatique. Personne ne savait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette classe. Puis, quelqu'un est venu avec un seau pour venir nettoyer les dégâts parce que quatre autres élèves étaient malades. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement montrera la fracture émotionnelle qui touche beaucoup des travailleurs de l'éducation Est-ce qu'ils vont se rasseoir à la table de négociation et leur offrir une entente juste le Premier ministre. Monsieur le, Premier, Monsieur le Président, pensant aux étudiants, pensant à leur bien-être mental, on parle ici de 2 millions d'élèves. Intervention du Président. Rappel à l'ordre, député de Davenport. La parole au Premier ministre. Monsieur le Président, les parents et les enfants en ont assez. Nous l'avons compris, la situation est claire. Il y a un seul parti au sein de ce Parlement qui se range du côté des parents et de leurs parents, et c'est notre parti, les conservateurs. L'opposition soutient la fermeture des classes. Alors, de, se, de soutenir le gouvernement lorsqu'il s'agit de maintenir les, les classes ouvertes, il faut œuvrer pour les élèves. Merci. Question suivante. Le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Le gouvernement interdit aux, aux travailleurs de pouvoir négocier. Je ne suis pas d'accord avec ces mesures et avec d'autres mesures du Premier ministre. Vous êtes un bon ami, mais vous. Violé, euh, vous suspendez plutôt les droits de négociation. J'espère réellement que toutes les personnes politiques vont exposer l'utilisation de la, de la disposition dérogatoire. J'ai vu des photos du Premier ministre avec le ministre. Est-ce que le, mini, le Premier ministre va se joindre à son bon ami le ministre de l'Éducation et euh, condamner l'utilisation de... La clause dérogatoire. Réponse, ministre de l'Éducation. Laissez-moi rappeler que les élèves de cette province ont des droits et doivent rester à l'école. Nous avons été clairs. Intervention du président, je n'arrive pas à entendre le ministre de l'Éducation. Rappel à l'ordre. Nous devons nous assurer à ce que les enfants restent à l'école. Ils ont traversé deux années difficiles. Ils ont, travaillé, ils ont traversé tellement de difficultés. Nous avons une obligation de maintenir la stabilité. Nous avons demandé au syndicat de proposer une entente et de ne pas aller en grève. Nous leur avons donné tellement de chances de ne pas le faire. Et hier, à 22 heures. On ne, on ne devrait pas se trouver ici. On préfère négocier. Mais s'il si grève, alors nous allons aller de l'avant avec nos mesures législatives. Arrêtez la pendule. Encore une fois, si vous ignorez les demandes de la présidence de rappel à l'ordre, alors je commencerai les avertissements. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous ignorez les avertissements. D'accord Redémarrer la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement est en train d'endommager le système d'éducation duquel dépendent nos, nos étudiants. Et tout le monde en perd les prix. Les enseignants, les travailleurs de l'éducation, les syndicats remarquent la situation. de Yona, a, a un avis euh, tranché sur le gouvernement. Elle demande à revoquer ces mesures législatives et à agir en bonne foi pour euh, être d'accord sur une entente et pour que les enfants puissent rester à l'école. Il faut respecter tous les travailleurs. Alors au premier ministre, est-il prêt à écouter son ami Yona? et à ne pas faire passer le projet de l'A28. Le ministre de l'Éducation pour la réponse Nous voulons que le SCFP respecte les demandes des parents et des, et des élèves qui veulent rester à l'école. On leur a donné la possibilité de ne pas aller en grave. Ils se sont mis dans cette situation, ont annoncé de faire une grève, ce qui va avoir des répercussions sur 2 millions d'enfants. Nous pensons que c'est inacceptable et c'est neuf, ça ne correspond pas aux demandes de stabilité. Après cette pandémie, nous avons une obligation de maintenir nos enfants à l'école. Le syndicat continue de vouloir aller en grève, alors le gouvernement n'aura pas de choix que d'aller de l'avant avec ce projet de loi pour garder nos enfants à l'éclat. Rappel à l'ordre pour, pour le député de Toronto Saint-Paul. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Quand est-ce que le Premier ministre et ses ministres arrêteront de mentir quant aux dommages qu'ils causent au système de l'éducation? Rappel à l'ordre le député devra retirer ses commentaires non constitutionnels. Je ne vais pas retirer mes propos car ils mentent. Regagnez votre siège, que le député regagne son siège. Monsieur le Président, rappel à l'ordre. Je demande encore une fois au député de retirer ses commentaires non constitutionnels. Mes remarques étaient vraies et pertinentes. La présidence, vous avez dit que, Monsieur Tabern, je donne votre nom, vous devez quitter la chambre. À Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre pour le député de Sudbury. Rappel à l'Ordre pour le député de Sudbury. Si vous n'arrêtez pas de crier, alors je vais dire votre nom. Monsieur West, je dis votre nom. Vous devez quitter la salle, la chambre plutôt, pour la journée. Rappel à l'ordre pour la députée de Davenport Je vais vous expulser en vous nommant si vous n'arrêtez pas de parler. Madame Styles, vous devez quitter la chambre pour la journée. Rappel à l'ordre pour la Toronto pour la députée de Toronto Saint-Paul. Rappel à l'ordre pour, pour la députée de Toronto Saint-Paul. Si vous continuez, je vais vous nommer. Lisa Andrew, je viens de vous excuser en vous nommant. Question suivante, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement enlève les droits de négociation pour les travailleurs. Nous avons écouté les travailleurs de ma communauté à Niagara Falls et à Niagara Lake. Une secrétaire qui a été une fervente secrétaire pendant 25 ans gagne toujours un peu plus de 30 000 dollars par an. Elle a un deuxième emploi parce qu'elle veut joindre les deux bouts. Elle a pensé avoir un autre emploi à cause de l'augmentation du prix, de la, du coût de la vie, du coût de l'essence. Est-ce que le Premier ministre pense que les travailleurs de l'éducation devraient travailler et avoir d'autres emplois supplémentaires pour pouvoir joindre les deux bouts Réponse le ministre de l'Éducation. On a été clair. Nous, nous pensons que les enfants doivent être en classe, en salle de classe, à chaque jour après des problèmes qui ont précédé il y a quelques années. Nous avons avancé l'offre raisonnable et juste 10 par année, maintenir les euh, avantages sociaux et, et euh, ce que la plupart des gens n'ont pas. Mais ceci dit, on a dit au syndicat enlever la vie de grève pour jeudi, la grève jeudi. Ils ont annoncé l'annonce dimanche, même avant que le gouvernement ait déposé son projet de loi de retour au travail. Et c'est dommage. On ne devrait pas être ici. On aurait dû avoir un accord vu l'offre juste qu'on a donnée. Le gouvernement n'a pas d'autre choix mais que d'imposer le retour au travail législatif. Les enfants doivent être à l'écart. Question complémentaire. Je reviens au Premier ministre. Ma question suivante. Pour respect ou, ou pour nos anciens combattants, peut-être que le ministre de l'Éducation devrait porter un coquelicot. Les travailleurs en éducation ne reçoivent pas de l'argent. On a 2,1 millions de dollars de dépenses. On a parlé cette semaine à Jennifer, aide-enseignante qui a travaillé depuis 20 ans. Elle n'a jamais vu la situation aussi mauvaise qu'aujourd'hui. Les écoles n'ont pas de personnel d'aide enseignant. Le personnel a plus de violence dans les écoles. Ils ne peuvent pas maintenir le personnel parce qu'il a de faibles faire faibles salaires plutôt. Il a des préoccupations de santé et de sécurité sérieuses. Est-ce que le premier ministre pense que de piétiner les droits selon la charte va régler la crise qu'on a dans l'éducation? Et, Monsieur le premier ministre, répondez à la question. Réponse le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on pense que les enfants doivent être en salle de classe. On a proposé une proposition raisonnable pour leurs enfants. Et les députés d'en face n'ont pas parlé des impacts pour les enfants que cette grève annoncée par le syndicat tout seul dimanche qui va avoir pour eux. et des millions d'enfants. Alors, s'il vous plaît, interruption du Président. Ça, c'est vraiment triste. Ils n'ont pas soulevé des préoccupations quant aux impacts pour l'apprentissage des enfants. Interruption des présidents. La députée de Windsor-West, à s'il vous plaît. La députée de Park Daylight Park. La députée de Waterloo sera nommée si elle continue. Je vous nomme. Je Vous devez quitter la chambre. Le député de Niagara Falls, si vous continuez, vous serez nommé aussi. Monsieur Gates, vous êtes nommé. Il faut que vous laissiez la chambre. Madame Carpocci, alors, s'il vous plaît. Si vous continuez, vous serez nommé. La députée de Parker. Madame Carpoche, je vous nomme, il faut que vous laissiez la chambre. Le député, la députée de Windsor West est euh, prévenue. Si vous continuez, vous serez désigné par votre nom. Madame Gratzi, vous êtes euh, nommée, il faut que laissez la chambre. Le député, la députée de Thunderbrace Super le député d'Ottawa centre si vous continuez, on vous désignera par votre nom. Okay. Mr. Monsieur Hardin, vous êtes nommé. vous devez laisser la chambre. Madame Vaugeois, et Vous êtes nommé, vous devez laisser la chambre pour la journée. Où est-ce que nous sommes sur la liste? Où est-ce que nous sommes sur la liste? Il a encore la parole. La question suivante, le député de Stormont-Dundas-Sacklinger. Merci, M. le Président. Le, la responsabilité du gouvernement ontarien envers les élèves et les parents, c'est sacré. Et donc, il faut donner de bonne éducation pour les enfants en ayant des enseignants qualifiés. On a entendu plusieurs reprises que les élèves doivent rester en classe et ce que les élèves vont apprendre dans ces salles de classe. Mais les personnes qui enseignent ces classes sont aussi importantes que les sujets. Des directeurs, directrices, des enseignants de mathématiques, et d'autres, et beaucoup d'éducateurs qu'on a de cette province, on a besoin que les personnes les meilleures qualifiées se voient en classe. Au ministre de l'Éducation, qu'est-ce que notre gouvernement assure assuré que la bonne éducatrice et soit en centre de classe Le ministre de l'Éducation. Merci. Je veux remercier le député de, de, de l'intérêt du député en tant que parent et que euh, député. Il y a une décennie, le gouvernement libéral a excès à avoir une convention, euh, le règlement 720, 724, où il y a la promotion exclusive en Ontario basée sur l'ancienneté. Vous devez laisser la Chambre. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, un euh, règlement régressif qui, euh, où, où le, la promotion était basée sur l'ancienneté. Interruption du Président. Il faut que vous laissiez la Chambre. Uh, question complémentaire. Monsieur le Président, ça fait deux ans où le gouvernement a révoqué ce règlement 724 qui était mauvais pour récompenser les jeunes enseignants professionnels et qui font un bon travail. Et c'est important pour les gens d'éducation, des éducateurs de ma circonscription et les personnes euh, qui sont là. Qui ont dit que c'est le règlement de 174, c'était mieux de l'enlever. Et des, des bonnes pratiques, il faut continuer le travail ou pas donner la bonne chance devant nous. Alors, s'il vous plaît, quand il y a une croissance de la population, le gouvernement doit veiller à l'avenir pour qu'il y ait des éducatrices, éducateurs. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut expliquer? L'invocation du règlement 274, la révocation du règlement 274 euh, aide les enseignants à avoir des promotions. Réponse du ministre de l'Éducation. C'est l'anniversaire de révocation de ce règlement. Ou plutôt que de faire une promotion basée sur l'ancienneté du syndicat, euh, c'était la mauvaise chose. Nous pensons que ça doit être la personne qui a la meilleure aptitude qui peut aider les enfants. Et on parle de l'intérêt des enfants opposés, qui sont, ils sont opposés à cette mesure et ont enlevé ces règlements. Les jeunes éducateurs et ceux qui, et qui sont dans le domaine devraient avoir du succès s'ils font un bon travail plutôt que combien de temps ils sont syndiqués. Et donc, la meilleure euh, personne qui peut inspirer les enfants. Mais ainsi, le euh, Premier ministre libéral est allé trop loin. Le gouvernement va faire tout ce qu'on peut pour assurer la qualité dans les écoles de la province. Question suivante. Le député de Niagara Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Mon bureau a reçu beaucoup de téléphones, d'appels téléphoniques, de courriels pour les de, de parents et de travailleurs en éducation qui disent que ce projet de loi va piétiner les droits selon la, la, la Constitution. Linda, une personne qui a eu euh, une réduction de son salaire et qui a des problèmes à souvenir ses besoins, Linda dit que le ministre n'a aucun concept de ce qu'on fait. Venez à notre école. Est-ce que le ministre peut dire à Linda pourquoi ce gouvernement continue à avancer avec des mesures législatives qui manquent de respect aux travailleurs, piétinent leurs droits et les poussent davantage dans la pauvreté? Réponse du ministre l'Éducation. Je veux faire écho du sentiment de remerciement au de l'éducation. C'est pourquoi on a embauché 7 000 personnes et c'est pourquoi on va embaucher d'autres personnes et augmenter les salaires de 2,5, 10 On va maintenir la retraite et leurs avantages sociaux. Et ça, c'est l'administration de l'engagement envers les travailleurs. Et nous pensons que les enfants de cette province devraient être à l'école. Ce n'est pas une position sur laquelle on devrait être en désaccord. Le Premier ministre a demandé une question euh, simple. Est-ce que vous allez voter pour un projet de loi qui donnera la stabilité pour les enfants Oui ou non Question complémentaire, ce pas satisfaisant pour les 500, 55 000 travailleurs en éducation dont on piétine les droits. Et il y a qui a appelé, qui a dit l'abus que les aides enseignants qui gagnent pas assez parce qu'ils doivent avoir un deuxième emploi, si une seule personne, de trouver un appartement à Wellington. Il y a 1 600 à 2 100 euh, de loyers et donc on n'a pas assez d'argent. Quand il y a une personne a un seul revenu, comment est-ce qu'on peut vivre avec cela Est-ce que le ministre peut dire à Anna Marie et ses collègues comment ils sont supposés vivre avec des salaires qui ne courent pas les factures et une augmentation salariale qui les plonge dans la pauvreté Et comment est-ce qu'on peut faire Et pourquoi on ne fait pas quelque chose Retirez euh, intervention du président. Retirez-vous euh, de, euh, de votre commentaire non parlementaire. Je ne vais pas retirer mes propos. Je pense qu'elles ne sont pas non parlementaires. Je vous donne une autre chance. Monsieur Birch, je vous désigne par votre nom. Vous êtes nommé et je vous demande de vous retirer de la chambre. Le député de l'Inde nord Centre, alors s'il vous plaît, vous êtes prévenu vous, sinon vous serez nommé. Monsieur Kernham, je vous nomme, il faut que vous laissiez la chambre pour la journée. Or do we like to... The next question. La question, La question suivante, c'est le député d'Asserts. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Dans euh, la prévision économique finale, le gouvernement précédent libéral a annoncé, et je cite, l'Ontario qui a changé de production de biens à la production de services et qui change des industries qui produisent des biens, et en particulier le secteur manufacturier, à des industries du secteur des services. Fin de citation. Monsieur le Président, c'est des citations directes. Pour les gens d'Essex, le message était clair du gouvernement. Sortez de la, du secteur manufacturé. Mes, Mes concitoyens c'est que ce gouvernement va faire des choses différentes. Ma question est la suivante pour le gouvernement. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour appuyer la croissance économique et d'utiliser la main dœuvre incroyable qu'on a dans le comté d'Essex? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Quand on a été élu, notre gouvernement s'est engagé à appuyer le secteur manufacturier régional en 2018. On a livré la marchandise en ayant un programme de développement économique de 100 000 dollars. Et il y a 716 millions de dollars d'investissement et 1 300 emplois dans le sud-ouest, l'Ontario sud-est et dans l'Ontario rural par ce programme. On était là avec le député d'Essex, uh, MC3 Manufacture et une autre compagnie qui s'appelait Idocor. Ces compagnies uh, investissent 11 millions de dollars pour créer 29 emplois dans le secteur manufacturé avec un investissement de sommes mille dollars de la province. C'est comment on appuie la croissance économique dans des endroits comme passe. que ces compagnies montrent au monde que l'Ontario est ouvert aux affaires. Question complémentaire Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. Les investissements comme ceux qui ont été faits, à Core MC3 Manufacturing, démontrent aux investisseurs que l'Ontario appuie les entreprises et la création d'emplois. C'est pourquoi, quand il était en Allemagne et en Autriche, le gouvernement a entendu à répétition des investisseurs que l'Ontario est une économie stable et fiable pour les entreprises. Mais les entreprises doivent aussi savoir si notre gouvernement enlève les formalités administratives excessives, des obstacles au succès. Et ma question au ministre est la suivante, alors. Qu'est-ce que le sous-gouvernement fait d'autre dans le comté à et en Ontario pour assurer la croissance économique et des bonnes occasions et des emplois pour mes concitoyens Merci. Le ministre du développement économique. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre avec beaucoup de capacités, des soutiens pour l'investissement et une place où leur entreprise puisse s'établir. L'Ontario a réduit les impôts, les coûts dans l'électricité et le fardeau des formalités administratives de 7 milliards de dollars à chaque année sont réduits. Cela attire un grand nombre d'investisseurs, c'est du jamais vu au sud-ouest de l'Ontario. À Essex, le programme automobile a attiré 500 000 dollars d'industrial fasteners, et des Windsor Industrial Services, et 361 000 investis dans le centre de la petite entreprise. Les entrepreneurs ont tous les outils nécessaires pour euh, lancer leur propre entreprise ou avoir de la croissance. Et 2 500 pour, pour le programme d'aider, pour aider les jeunes étudiants à lancer les entreprises. C'est comment on va veiller à la croissance. Une nouvelle question au premier ministre. Debbie Primo, une gardienne à la, retraite, à la retraite, a appelé mon bureau hier. Son époux Bill travaille comme concierge pour le conseil scolaire du district d'Algoma. À plus de 60 ans, Debbie m'a dit que maintenant, à sa retraite, elle envisage de retourner au travail parce qu'elle n'était pas certaine qu'elle pouvait leur garder leur maison avec le seul salaire de son mari en tant que concierge. Elle me dit Mon mari travaille toujours et pourrait prendre sa retraite. Mais en raison des salaires, il travaillera toujours jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Tout ce que Debbie et son mari veulent est qu'ils puissent prendre retraite confortablement après plus de 35 ans de travail. Pourquoi que le premier ministre pense-t-il que Debbie et Bill ne méritent pas une qualité de vie respectable? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je veux remercier le monsieur qui a servi pour nos enfants. Et je sais que beaucoup de ces travailleurs, ils veulent être avec leurs enfants. Et c'est pourquoi je demande au leadership du syndicat qui retire le travail. Que pour que les enfants dans sa circonscription et ailleurs puissent être à l'école. Le syndicat a décidé tout seul d'avancer avec une grève, personne ne veut. Ces enfants doivent être à l'école. Ils ont dit les difficultés de problèmes pendant la pandémie. Et à un moment, le gouvernement dit c'est assez. Ces enfants ont besoin d'être à l'école. Ils ont des droits. Et on va s'assurer la stabilité pour chaque enfant de cette province. sont... -ce que... Complémentaire, député de M. Voici l'histoire d'une commettante, Stéphanie, une mère célibataire avec deux jeunes enfants, qui a travaillé comme aide-enseignante. Voici des coûts de besoin de base par mois pour survivre. Pas de surplus. Loyer, 1200 200 Chauffage, 230 Grosserie, 800 Le câble et euh, le téléphone, 250 L'électricité, 75 Les paiements de l'auto, 300 L'assurance, 150 pour Un total de 3 500 par mois. Le salaire 2008, un déficit de 1 000 Stéphanie a dû faire des choix difficiles pour sa petite famille pour survivre. Stéphanie a dû quitter son emploi qu'elle aimait, que Stéphanie qu'elle avait étudié comme aide enseignante. Alors ma question est simple. Monsieur le Premier ministre, le Premier ministre quand allez-vous arrêter de mentir à la population? Allez-vous asseoir à la table de négociation? Puis allez aller négocier une convention avec... Qu'est-ce qui est supposé de se faire avec les droits des de, de, de, de, de travailleurs? Je demande aux députés de retirer ses commentaires non parlementaires. Je ne retirerai pas mes paroles. Je vais toujours défendre les travailleurs de cette province, puis encore plus. Si vous ne retirez pas, vous serez nommé. Monsieur Bourguin, vous êtes désigné par votre nom. Il faut que vous laissiez la Chambre. La députée de Sainte-Catherine, je la préviens. Si vous persistez, vous serez nommé. Madame Stevens, vous êtes désignée par votre nom. Il faut que vous laissiez la Chambre. La question suivante, le député de kixley les îles Merci, Monsieur le Président. L'Ontario a utilisé la clause la disposition des dérogations 3-3. En 2018, le gouvernement conservateur a changé la circonscription municipale à Toronto au milieu d'une élection. En 2021, ils ont changé. Il n'y avait pas raison d'avoir une période de restriction pour les annonces de troisième parti. Et ce gouvernement conservateur euh, coupe les salaires ajustés à l'inflation pour les travailleurs en indication qui ont des problèmes avec le coût de la vie. C'est un abus. L'article 33 de notre charte, la disposition de dérogation, est utilisée comme marteau pour résoudre les problèmes. Au Premier ministre, est-ce que le projet de loi 28 est juste le départ Est-ce que vous avez utilisé la même chose pour d'autres problèmes Au ministre de l'Éducation, on aurait préféré l'option de négociation, mais le syndicat, dimanche, a annoncé de façon unilatérale qu'il passerait à l'élection. Qu'est-ce que les, les options pour éviter Si les libéraux et les néo démocrates pensent qu'ils espèrent de leur mieux, si... Le syndicat ne retire pas cette grève, on sera dans une situation dangereuse. C'était l'intention de, de syndicat de passer en grève depuis toujours. Et notre intention, c'est d'assurer que les enfants restent à l'école pour qu'il y ait de la stabilité pour leur famille, les parents qui travaillent et pour les enfants. Question complémentaire? Monsieur le Président, les droits nous protègent. Euh, des, ceux qui ont euh, le moins de droits pour la tyrannie et l'injustice, d'invoquer la disposition de, de, de, de dérogation, on enlève le droit euh, de, selon l'article 2 et l'article 15, les droits de d'illégalité. Afin que ce gouvernement puisse soulever euh, des problèmes, et qu'on puisse avoir des, des, des travailleurs. Beaucoup de ces travailleurs en éducation sont ceux qui ont le plus de problèmes vu le coût de la vie. Est-ce que le Premier ministre va accepter que c'est une mauvaise chose de piétiner nos droits plutôt que d'utiliser l'arbitrage pour ré résoudre des différents salaires, pour maintenir les écoles Et est-ce qu'il va retirer le projet de loi 28, le ministre de l'Éducation on demande aux députés d'en face de demander au syndicat canadien de la fonction publique de retirer cette grève qui a un impact pour 2 millions d'enfants. On a une obligation de parler en défense de ces enfants. Ces syndicats ont décidé dimanche avant que le gouvernement dépose le projet de loi lundi. La raison pourquoi ce débat, c'est parce qu'eux-mêmes ont décidé tout seuls de procéder avec une grève qui touche 2 millions d'enfants. Même le jour. On a augmenté notre offre à 10 sur cinq ans pour avoir des congés maladie, plus de retraite et d'autres des, des, avantages sociaux. On veut investir dans le domaine de l'éducation. De 680 millions de plus par rapport à l'année dernière pour que les enfants restent à l'école. Question suivante, le député de Sonia Lampton. Merci au ministre du Travail. Les euh, métiers spécialisés sont très importants pour ma circonscription. Maintenant, on en a, a manque les personnes euh, avec des euh, de métiers spécialisés pour qu'ils puissent continuer à bâtir la province et ma collectivité. Dans, euh, ce, tout emploi qui n'est pas rempli dans ce domaine veut dire qu'on n'a pas de de développement économique. Au ministre du Travail, de l'Immigration et du développement des aptitudes, qu'est-ce que le gouvernement fait quand on manque de personnel spécialisé? Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la formation et de du développement des compétences. Merci, je veux remercier le député de d'être un champion dans sa communauté pour les gens dans les métiers spécialisés. Notre gouvernement... Est-ce dans une mission pour avoir plus de jeunes dans ses carrières. En ce moment, dans cette province, presque 400 000 emplois ne sont pas remplis d'ici 2025. Une sur cinq que euh, emploi, nouveaux emplois sera dans les métiers spécialisés. Et ce réseau a été négligé par le gouvernement libéral précédent. C'est pourquoi l'âge moyen d'un apprenti dans la province est de 29 ans. Mais on change cela. C'est pourquoi cet automne, on va avoir des euh, foires de carrière pour les métiers spécialisés pour la première fois, pour encourager des élèves à la septième, à la neuvième année pour envisager euh, un métier spécialisé. Quand on a un emploi, comme le Premier ministre dit, euh, un emploi dans les métiers spécialisés, c'est un emploi à vie. Question complémentaire Merci au ministre de cette réponse. Dans ma circonscription je suis fier beaucoup de jeunes talentueux et notre gouvernement fait des gains pour préparer les jeunes et là, pour des bonnes carrières. Il y a encore d'autres choses. Beaucoup d'employeurs locaux ont de bons postes et de bonnes occasions et qui peuvent être remplis. Et ces emplois sont seuls. parfois... On pense que c'est juste pour des hommes. Et donc, je redemande au ministre. Euh, de, euh, le, du travail, de l'immigration, de la formation, du développement, des compétences. Comment on veut s'assurer que les femmes entrent dans ces métiers spécialisés Réponse du ministre, merci. Notre gouvernement s'engage à aider les femmes à, à, à arriver dans les métiers spécialisés pour qu'on remplisse les emplois nécessaires pour avoir un Ontario plus fort pour nous tous. Le Fonds de développement des compétences soutient presque 400 projets, qui aident presque 400 000 personnes à recevoir la formation nécessaire pour avoir une carrière plus prochaine. Un exemple, c'est un investissement de 3 millions pour le programme Icône Femmes dans les métiers spécialisés. On donne formation à 350 femmes en tant que soudeurs, que travailleurs généraux et d'autres professions. On aide les femmes à avoir une carrière dans les métiers spécialisés parce que c'est vrai, on a besoin que tout le monde participe à ce travail-là. Question suivante, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. J'ai écouté de la partie des commettants de ma circonscription et partout dans le Canada pendant les derniers deux jours en nous racontant des histoires. Et je peux rassurer, assurer plutôt ce Premier ministre et ce gouvernement qu'il ne s'agit pas tout simplement des travailleurs de l'éducation qui veulent signaler par le doigt. C'est les histoires des parents tels que Christina qui est une mère et elle me dit, quand est-ce que ce gouvernement va donner le financement nécessaire et faire en sorte que les élèves reçoivent les soins dont ils ont besoin. Encore une autre commettante, Rachel, qui, est aussi, qui a besoin des aides d'assistantes et des autres commettants. Une, par exemple, qui a dû aller dans les banques d'aliments. Donc, ma question est très simple. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et pourquoi est-ce que ce ministre ignore les voix des parents et de tellement de personnes partout dans la province Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en train d'écouter les voix et les priorités, les demandes des parents qui veulent que leurs les enfants restent dans les écoles. Ce sont ça, les voix que nous sommes en train d'écouter. C'est pour cela que nous avons demandé au syndicat de ne pas aller en grève vendredi. Nous espérons que tout le monde va nous appuyer. Nous sommes en train d'arrêter la grève ce vendredi pour défendre les intérêts des enfants. C'est pour cela que nous leur demandons, nous demandons au syndicat de ne pas aller en grève et de pouvoir arriver à une entente. Mais nous nous trouvons ici, Monsieur le Président, deux jours avant la grève, les élèves les plus vulnérables qui ont passé deux années terribles. Nous nous trouvons ici en demandant une négociation. Les préférences du gouvernement, c'est d'arriver à une entente volontaire. Cependant, le syndicat veut toujours faire la crève vendredi. Question supplémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement a le pire des records en ce qui concerne, dans le pays et dans le monde, en ce qui concerne la façon de mener... Faire face plutôt à la pandémie dans le système de l'éducation. 27 semaines, on a eu les écoles fermées. Il n'y a pas eu de l'information adéquate de comment traiter la pandémie. C'est pour cela que ce gouvernement et ce ministre ont brisé la situation. Et maintenant, ils peuvent venir dire qu'ils veulent faire face à cette grève pour assurer que les élèves restent dans les écoles. Ils ne sont en train de faire rien d'autre que présenter une législation qui outrepasse les droits des travailleurs. Ce projet de loi, et soyons clairs, tout le monde le sait, tout le monde sait que leur droit est en train d'être outrepassé. Parce que ce genre de législation endommage l'avenir de tous les travailleurs. Et je suis ici en exprimant ma solidarité avec la travailleurs de l'éducation qui a été qui a travaillé pendant 30 années et tous les travailleurs de l'éducation, tous les élèves qui ont besoin des travailleurs de l'éducation. Réponse, la parole au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, merci. Si les députés d'en face peuvent voter pour ce projet de loi et faire en sorte que les élèves restent dans les écoles, mais nous savons tous qu'ils ne vont pas faire. Je vais partager une histoire de quelle est elle me dit, je vous écris aujourd'hui. Intervention du président, si vous insistez, vous allez être nommé. Madame Bell, vous, devez, vous avez été dessinée par votre nom, vous devez quitter la chambre pour aujourd'hui. Le député de Spadina-Forth York, à l'ordre. Le député de Spadina-Forth York a été averti. Si vous insistez, vous serez dessiné par votre nom. Monsieur Glover, vous avez été dessiné par votre nom. Vous devez quitter la chambre pour aujourd'hui. La question suivante, la parole est à député de Simcoe Gray. Bonjour. Il y a des rapports des nouveaux acheteurs de maisons par rapport à des pratiques assez redoutables sur la vente des maisons. Cela leur laisse exposer sans protection. Le gouvernement fait des choses pour assurer la sécurité des personnes qui font l'achat de leur première maison, pour les défendre des pratiques d'exploitation. Monsieur le Président, est-ce que qu'on pourrait expliquer comment est-ce que notre gouvernement protège les nouveaux acheteurs contre ces pratiques? La réponse au ministre des services publics. Merci pour la question. Les Ontariens qui travaillent si fort méritent d'être bien traités. Acheter leur première maison, c'est un des achats les plus importants dans leur vie. Ce type de conduite d'exploitation c'est quelque chose que nous n'avons pas toléré. Nous avons une politique de zéro tolérance. C'est pour cela, Monsieur le Président, que le ministre Clark et moi, nous avons annoncé que nous allons multiplier par deux le financement pour aider les locataires qui seront assujettis à des propriétaires qui annulent les loyers. Ces pénalités vont être donné aux victimes, Monsieur le Président. De notre côté de la Chambre, nous sommes en train de prendre, d'agir plutôt, pour défendre les Canadiens, pour défendre les nouveaux acheteurs. Intervention du président, question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et au ministre pour sa réponse. Nous sommes reconnaissants de la protection de la part du gouvernement. Cependant, nous devons assurer que tout le monde qui essaye de profiter de ces situations soit puni. C'est quelque chose d'injuste que quelqu'un qui veut acheter leur première maison soit victime des pratiques qui ne sont pas honnêtes. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer quelles sont les mesures que ce gouvernement est en train de mettre en place pour assurer que pour défendre les travailleurs. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Les conservateurs de, des deux côtés de la Chambre, nous avons un abordage de zéro tolérance envers toutes les personnes qui essayent de profiter des, des acheteurs des maisons par la première fois. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place des nouveaux outils pour mettre en vigueur les codes et punir ceux qui veulent profiter des ontariens. Cela va permettre d'aider les ontariens qui ont été des victimes des cancellations de construction, entre autres pratiques. Ils vont recevoir des paiements de la part de ceux qui ont essayé de profiter d'eux. De cette façon, nous allons protéger les Ontariens et assurer, faire en sorte plutôt, que les promoteurs des maisons se conduisent de la manière adéquate et qu'ils suivent leurs contrats de façon honnête. Merci. La prochaine question à la députée de Nick Belt. Et pour le Premier ministre. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui avec des membres de différents syndicats. Il y a des assistantes en éducation, entre autres, et beaucoup d'autres travailleurs essentiels. Ils demandent une action immédiate pour respecter tous ces travailleurs de l'éducation et ces travailleurs du secteur public. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez écouter les professionnels, les travailleurs des syndicats approcher le projet de loi numéro 28 et vous asseoir encore une fois à la table de négociation le ministre de l'Éducation, merci à la députée d'en face pour sa question. Je suis d'accord avec les travailleurs que vous avez présentés qui travaillent pour notre société, pour nos enfants. Je les remercie, je suis reconnaissant entre eux et nous avons embauché plus de 7000 aides spécifiquement celui du syndicat. Nous allons embaucher 800 d'autres assistants et 800 professeurs enseignants. Monsieur le Président, laissez-moi clarifier. Avant de nous trouver ici, nous avons essayé d'établir des négociations la journée qu'ils ont annoncé qu'ils allaient entrer en grève vendredi. En tant que réponse à leur annonce de grève vendredi, c'est comme ça que nous avons déposé ce projet de loi. C'est notre dernière réponse. Nous sommes engagés à travailler avec eux, mais nous sommes aussi engagés à garder les élèves dans les écoles. Question complémentaire. Ce gouvernement a une tendance à manquer le respect et. éliminer la valeur des services publics. Nous l'avons vu dans la santé publique, nous l'avons vu dans l'éducation maintenant. Et ce sont des secteurs qui sont dominés par des femmes. Il y a des femmes qui peuvent ressentir l'effet des projets de loi numéro 124. Les travailleurs de l'éducation, les travailleurs de la santé, ils sont épuisés. Ils démissionnent et cependant, le gouvernement continue à nier que les citoyens veulent que ce gouvernement respecte la Charte canadienne des droits et des libertés. Vous devez vous asseoir avec le syndicat canadien de la fonction publique et établir un accord. Est-ce que vous allez le faire Réponse le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous n'avons jamais quitté la table de négociation. Nous avons tout simplement dit que nous allons faire tout ce qui nous est possible pour les empêcher d'entrer dans la grève le vendredi. Nous demandons simplement de ne pas aller en grève vendredi. Permettez que les élèves rentrent à l'école, donnez-leur la stabilité scolaire qu'ils méritent. Et spécialement maintenant qu'ils savent que nous sommes en train d'augmenter leur salaire, nous sommes en train d'embaucher 800 travailleurs de plus, nous conservons leurs pensions, leurs bénéfices. C'est une offre assez importante. Ce que nous demandons comme contrepartie, c'est que les élèves puissent rentrer à l'école vendredi. Intervention du président. La parole est député de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Il y a eu une attaque illégale et sans provocation en Ukraine. Cela a mené à la, le manque de stabilité internationale, il y a une augmentation de l'inflation, une augmentation du coût de la vie, et cela est quelque chose qui inquiète la plupart des personnes. Monsieur le Président, de plus en plus, les personnes pensent à comment garder leur maison abordable. Pour les personnes qui habitent dans les régions plus rurales du Nord, le gouvernement a fait en sorte que cela soit possible pour la plupart d'entre eux. Hier, une législation a été déposée pour limiter l'accès au gaz naturel partout dans la province. Donc, est-ce que le ministre peut partager avec nous quelle a été sa réaction en face à cette législation qui a été proposée La parole au ministre de l'Énergie. Merci au député de Scarborough Centre pour sa question. Et je ne peux pas croire que les libéraux veuillent enlever le gaz des Ontariens qui vivent au nord, dans la partie la plus rurale de la province. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que plus de 67 des maisons et des familles à l'Ontario rechauffent leurs maisons avec du gaz naturel et encore plus de communautés? non moins plutôt, veulent avoir du gaz naturel. L'Association municipal... des municipalités ontariennes a confirmé plus tôt cette année cela. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous sommes en train de mettre en place un programme d'expansion dans un moment dans lequel la sécurité de l'énergie et l'abordabilité de l'énergie n'est pas stable ici et partout dans le monde. Mais encore une fois, Monsieur le Président, je ne peux pas croire que le Parti libéral veuille réduire les actions qui veulent réchauffer leur maisons partout à l'Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, merci au ministre pour sa réponse. J'étais moi aussi perplexe parce que le membre du Parti libéral a proposé... Je suis sûre que tout le monde va se souvenir que sous l'ancien gouvernement libéral, il y a eu des considérations pour éliminer le sous-ministre des gaz naturel à l'Ontario. Les familles de l'Ontario sous le leadership de l'ancienne ministre libérale, Kathleen Wynne, ont dû faire face à cela, Monsieur le Président, dû à cette politique il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû choisir entre rechauffer leur maison et manger. Est-ce que le ministre peut assurer à mes commettants et à cette Assemblée que notre gouvernement ne va pas appuyer aucune politique qui puisse limiter la consommation de l'énergie dans les maisons Réponse Merci, Monsieur le Président. Nous ne nous allons pas revenir dans les journées dans lesquelles les prix de l'énergie continuent à augmenter de façon exponentielle. Notre gouvernement, sous le leadership d'une première ministre forte, se ce centre sur augmenter le nombre de choix pour les consommateurs à l'Ontario. C'est pour cela que nous avons mis en place des nouveaux plans l'énergie telle que le Green Button Standard qui vont permettre que les résidents de l'Ontario puissent avoir plus de contrôle sur leurs factures d'énergie. Et cela va leur permettre d'économiser plus de 18 C'est quelque chose qui a été affirmé pendant l'année 2018, dans l'élection, et dans cette même année. Je ne peux pas croire que les membres du Parti libéral, libéral plutôt ne comprennent pas cela. Si les membres libéraux d'en face pensent Il nous dit l'intervention du président, cela conclut la période des questions pour ce matin. La ministre de l'Agriculture a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, partout au Canada, les personnes montrent la couleur verte et je veux reconnaître tout le monde qui a porté. La couleur verte dans cette Assemblée ici aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je veux aussi démontrer ma solidarité. Moi, je porte le, la couleur mauve, aussi que la plupart de mes collègues. Je viens d'entendre qu'un enfant a dû changer la couleur de son t-shirt. Nous sommes tous en solidarité avec vous. Merci. Étant donné qu'il n'y a plus des affaires à débattre, la Chambre est à journée jusqu'à 13h. Merci.